Ça tombe bien écarté au bon endroit. J'espère que tu ton matelas yoga ou une petite serviette pour être confortable. Et regarde, j'ai deux amis lionceaux avec moi. Bonjour Odessa le lionceau. Bonjour. <rire> bonjour Béatrice le lionceau. Bonjour. Et on te dit bonjour. Bonjour. bonjour. Wow. Regarde derrière moi. On est dans la savane africaine. Oh! Oh! Wow! On peut même entendre des cigales chanter au loin à cause de la chaleur. Oh! Et regarde, on peut voir du foin et des herbes hautes à perte de vue. N'est-ce pas, les petits lionceaux? Oui! Oui, hein? Et le soleil est très haut dans le ciel et nous réchauffe le pot de sa chaleur. Il on lui picote le dessus de la tête, nos épaules, notre ventre, nos jambes et nos pieds. Oh, ça fait tellement du bien. Allez, respire avec moi l'air chaud de l'Afrique. On inspire. Et on expire. Oh. Et ça me donne une idée. Et si on profitait de cette chaleur pour faire nos échauffements? Allez, fais comme moi. On va s'échauffer de la tête aux pieds en commençant par notre cou. On va faire des petits mouvements de non, comme ça, et compte avec moi 10 fois: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec des mouvements de oui. 10 fois. Compte fort avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va prendre ce bras-là. On va faire des mouvements comme le moulin. Vers l'avant 5 fois. Allez. 1, 2, plus fort. 3, 4, 5. Maintenant, vers l'arrière, 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on change de bras. Vers l'avant, 5 fois. 1, 2, 3, 4, et 5. Vers l'arrière, 5 fois. 1, 2, 3, 3, 4, 4 5. 5. Maintenant, on va faire des cercles avec nos hanches comme si on faisait du hula -hoop ou du cerceau. Fais comme moi ou fais comme ça. 5 fois de ce côté. 1, 2, 2 3, 4, 4, 5. 4, 5. Bravo, Béatrice. De l'autre côté maintenant, 5 fois. 1, 3, 2, 3, 2, 3, 3 4, 5. Cinq. Oui. Tu fais bien ça, de ça, bravo. La prochaine étape est un petit défi. On lève une jambe, tu peux utiliser tes bras pour garder ton équilibre, et on va faire des cercles avec notre autre jambe vers l'extérieur cinq fois. Un, un deux, deux, trois, trois quatre, quatre oh, cinq. cinq. Maintenant vers l'intérieur, cinq fois. Un et deux, oh, trois, trois, quatre, quatre. cinq. N'oublie pas de compter avec moi. Autre jambe vers l'intérieur cinq fois.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 Mais qu'est-ce qui se passe? Ça chatouille! C'est oui, ça chatouille! Oh, oh On a déposé notre pied dans un nid de fourmis et les fourmis montent le long de nos jambes sur notre chandail dans nos cheveux! Allez, on se secoue pour s'en débarrasser! On se secoue! On se secoue! Allez, allez, on saute! On saute! On saute! On saute! On, saute, on tourne! On tourne! On tourne! On, et... oh, on s'est débarrassé de toutes les fourmis! Ouais! ouais! Ah, Savais-tu que la respiration est très importante en yoga? Allez! Fais comme moi. On va imaginer que notre ventre est un ballon qu'on va gonfler et dégonfler. Lorsqu'on inspire, on gonfle le ballon. Et lorsqu'on expire, on va faire ce son-là. Comme un ballon qui se dégonfle. Adé, ça, je veux entendre ton ballon qui dégonfle. C'est bien. Et toi, Béatrice C'est bien, c'est ça. Allez, on va le faire ensemble trois fois. On inspire et on expire. On gonfle le ballon. On dégonfle le ballon. Une dernière fois. On inspire. Et on expire. Bravo et n'oublie pas de bien respirer tout au long de l'aventure. Mmh. Mmh. Ah. Mmh. T'as entendu ça? Mmh. Ah, mais c'est mmh. le son d'un animal. Mmh. Et si je te disais que c'était le son d'un oiseau? Ah, uh -huh. C'est le son d'une autruche! Ah. Les autruches sont des grands oiseaux avec de grandes ailes et de grandes plumes, mais qui ne peuvent pas voler. Non. Mais ça me donne une idée. Et si on se transformait en autruche? Allons-y! Oui! Allons-y! Fais comme moi. Prends une grande inspiration. On active ses doigts magiques et on se transforme en autruche. Oh, mais qu'est-ce qui se passe avec notre transformation? Oh, bien oui, je comprends. Les autruches commencent leur vie dans le plus gros œuf du monde. Oh. On est des bébés autruches. Je suis une petite, petite autruche. Prête petite à explorer. À explorer un, un, bébé un bébé autruche autruche. autruche prête, prête à, à m'amuser. On est des bébés autruches. Maman. Maman. Maman. Maman. Maman. Maman. Maman. Maman. Maman. Elle nous entend pas sûrement à cause de la coquille de notre œuf. Ça me donne une idée. Allez, fais comme moi ou fais comme ça. On s'assoit le dos bien droit, les jambes croisées. Et maintenant, on va donner des coups de pied pour casser la coquille de notre œuf. Cinq coups de pied de ce côté-là. Un, deux, trois, quatre, cinq. On change de côté. Cinq coups encore. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et maintenant, pour terminer, cinq coups de bec. Un, deux, trois, quatre et cinq! Oh-oh! Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a, on a cassé notre œuf. On a cassé notre œuf, mais oui! Wow! Tout est si grand! Et là, on est au milieu de notre nid. Wow! Regarde nos grandes jambes! Ouais! Maman! Maman! Maman! Maman! Maman! maman. maman. maman. maman. Ah, ah. Je suis près du lac! Lac! Lac! Oh. Allons rejoindre notre maman! Oh. Ah. Qu'est-ce qui se passe avec nos jambes? Elles sont pas assez fortes. Oh, T'as raison, Béatrice. Nos jambes ne sont pas assez fortes. Mais ça me donne une idée. Allez, fais comme moi ou fais comme ça. On se met sur nos genoux et on s'assoit sur nos talons comme ceci. On met nos mains derrière notre dos. Et lorsqu'on va se pencher, on va expirer. Et lorsqu'on va remonter, on va inspirer. Allez, fais avec moi. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. Une dernière fois. On expire. Et on inspire. Maintenant, on va faire un exercice avec nos pieds. On va mettre nos pieds à plat. on wow! Et on va retourner sur nos genoux. Comme ceci. On y va. Pieds. Pied. Genou, genou, pied, pied, genoux, genoux, pied, ou pied, genoux, genoux. Une dernière fois. Pied, pied, genou, genoux. Et là, c'est le moment de vérité. On monte, on monte et... Oh, on a réussi! Ouais! Je suis une petite autruche prête à explorer. Un bébé autruche-autruche, prête à m'amuser. Et oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ouais! Je suis une petite autruche, prête à explorer. Un bébé autruche-autruche, prête à m'amuser. Et oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ouais! Et hop! On saute en dehors du nid et on va retrouver notre maman. Maman! Maman! Maman! Maman! Maman! Maman! Maman! Maman! Ah! Quoi? Maman? Euh. c'est quoi ce son-là? C'est de l'eau. Ah, t'as raison, ça, Ce sont des éclaboussures d'eau. Oh! Et regarde là-bas. Il y a un animal qui sort de l'eau. Ah! Il a la peau verte. Il a quatre pattes. Et une longue bouche avec des dents pointues. Oh! C'est sûrement un nouvel ami. <rire> Allez, imitons notre nouvel ami. Fais comme moi ou fais comme ça. On se met sur notre ventre, on met nos mains ici. On pousse notre corps. On bouge de ce côté. De ce côté et on descend. Allez, on va le faire trois fois. Pousse de ce côté, de ce côté et on descend. Pousse de ce côté. De ce côté, et on descend. Une dernière fois, on pousse, on va de ce côté, de l'autre côté, et on descend. Oh! Wow. wow! Euh. Béatrice, de quelle couleur est la peau de notre ami? Verte. Et il a combien de pattes? Quatre. Et il a une bouche pleine de dents pointues. Hmm. Mais qu'est-ce que c'est? Oh! Crocodile, Mais oui, il s'approche de nous. Allez, on se lève et on se met à courir. On se sauve du crocodile. Continuez de courir. Moi, je vais le distraire. Ah, crocodile, oh, regarde derrière toi. Il y a un crocodile volant. Ah! Allez, on se sauve, on se sauve, on continue de courir. Ah, ah, ah, ah, ah. On court, on court. Oh, oh. On a réussi à se sauver du crocodile. <rire> je peux pas croire qu'il a cru vraiment qu'il y avait un crocodile volant derrière lui. Ouh. Ah, mais là, mes jambes sont fatiguées puis je suis très essoufflée. Êtes-vous essoufflée? Oh. Oui, très essoufflée. Oui. Oh, et... et mes jambes sont vraiment fatiguées. Ah, oh, ça me donne une idée. Allez, fais comme moi ou fais comme ça. On s'assoit sur nos fesses. On étire nos jambes devant nous. On prend ce bras-là ici. On le croise devant son corps. On prend l'extérieur de la jambe et on lève notre jambe. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. On change de bras et on va de l'autre côté de son corps, en l'extérieur de la jambe et on lève la jambe. On inspire. On expire. Garde ton dos bien droit. On inspire. On expire. Une dernière fois, on inspire, on expire. On dépose notre jambe, on étire nos bras devant nous, on agrippe nos orteils, on prend deux respirations. On inspire, on expire. Une dernière fois, on inspire et on expire. Oh, mais mes jambes sont super bien étirées. Oh, wow! <rire> Je suis une petite, une petite autruche. autruche, prête à, à explorer. Un bébé, Un bébé autruche autruche, prête, prête à m'amuser. Et oh oh oh oh oh oh oh ouais. Euh, oh, mais qu'est-ce qu'on faisait avant de s'étirer on, on cherchait notre maman. Ah oui, on cherchait notre maman. Vous avez raison. Allez, retournons à la recherche de notre maman. Maman, maman, maman. maman! maman! Maman, maman t'es là, maman. maman. Oh, regardez là-bas, il y a un grand oiseau avec un long cou, des longues plumes et des longues pattes. Il Y a pas de doute, c'est notre maman. pire oh, Je suis tellement contente de t'avoir retrouvée. Oh, mais je vous cherchais partout. Mais pourquoi avez-vous pris autant de temps pour me retrouver euh, Maman, c'est que on a failli être mangé par. Euh... Un crocodile. Oh oui, un crocodile. Quoi? Oh! Mais quelle aventure! Oh! Alors, relaxons en étirant notre cou. Oh, C'est une super bonne idée, ça. Allez, imitons notre maman. Fais comme moi ou fais comme ça. On se couche sur le dos. On lève nos jambes en l'air. Et on met les mains derrière son dos et on pousse très haut. Et regardez. C'est comme si nos jambes étaient le cou d'une autruche et nos pieds la tête. Allez, on garde la pause pendant trois secondes. Un, deux, trois, et on redescend tranquillement. Ah, et là, on reste couché sur notre dos et on prend trois grandes respirations. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Une dernière fois, on inspire, on expire. On refait la pause. On lève nos jambes, on met nos mains derrière notre dos et on garde la pause pendant une respiration. On inspire, on expire, on redescend et on se rassoit. Oh, maman, je suis tellement contente d'avoir retrouvé. Allez, on se lève et on fait un câlin à notre maman. Oh, mais non! Il faut étirer ses ailes avant. Oh, c'est vrai, maman. C'est une bonne idée. Allez, on prend notre aile, on la croise devant notre corps, on passe par en dessous et on la tient pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. On inspire et on expire. On change de bras. On prend cette aile-là, on la croise devant soi, on passe en dessous et on compte jusqu'à cinq. Un, deux, trois, oh. quatre, quatre cinq. cinq. On inspire et on expire. <rire> et là, on donne le plus gros câlin du monde à notre maman. Je t'aime, maman! Je t'aime, maman! de retour sur nos fesses, les jambes entrecroisées. et oui, c'est déjà la fin de notre aventure. Oh, quelle belle journée nous avons eue. On s'est bien amusé, hein? Oui, nous aussi. Allez, on ferme les yeux et on en profite pour se féliciter pour notre belle aventure. Wow! Oh, on a été vraiment rusé aujourd'hui. On est sorti de notre coquille on s'est sauvé d'un crocodile et on a finalement retrouvé notre maman autruche. Allez, on respire ensemble. On inspire... et on expire. Encore. On inspire... et on expire. Maintenant, on ouvre les yeux on ouvre grand nos bras, on active nos doigts, et on se fait un câlin. Oh. Et à trois, on se dit merci. Un, deux, trois... Merci. Merci. merci! Si toi aussi, tu as des amis autour de toi, tu peux leur dire merci. Merci, Odessa, le lionceau. Merci. Merci, Béatrice, le lionceau. Merci. Et on te dit merci. Merci! merci.